Oh, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de vidéo Bref, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui j'ai reçu un colis de chez Empire Gaming Donc merci à eux, c'est un nouveau pack qu'ils ont sorti, c'est le pack Hellhound Je crois que ça se prononce comme ça Du coup, nouveau format, on va essayer de changer un petit peu Et d'ouvrir un colis en direct On va tout de suite le déballer Passionnant on a la taille du carton, on a la taille du colis Voilà le pack. Donc c'est vraiment un pack complet. On a un clavier, une souris et un tapis de souris de la gamme El Hound de chez Empire Gaming. Un jour j'arriverai à le Alors, on a en tout premier le petit tapis de souris. Donc c'est vraiment un petit tapis de souris quand on compare à celui que j'ai de chez Klim, qui a des LED. Donc c'est plutôt pas trop mal si on a un petit bureau. Donc voici le tapis de souris. Basique, banal, mais simple. Accroche croche bien. Ah, je le tenais à l'envers. Je suis con. Ensuite, la souris de chez empire Gaming, la Headhound. Donc voici la souris Headhound de chez Empire Gaming. Souris qui d'ailleurs je vous fais gagner dans cette vidéo, donc n'hésitez pas. Sur Twitter, j'organise un concours, donc vous avez dans la description mon Twitter. Et vous avez juste un like et rt, c'est ça Donc cette souris, je ne vais pas trop la toucher, puisqu'elle est pour vous. Et je vais plutôt vous montrer à la place la souris que j'ai, puisque j'en ai une deuxième. Donc la Headhound que voici contient 7 boutons, donc le clic gauche principal, le clic droit, la molette, clic molette, Ici, on a un bouton central pour changer les DPI, donc la sensibilité. On a également un bouton sur le dessus qu'on peut programmer, ainsi que deux boutons sur les côtés. Au niveau des LED, on en a sur la molette, sur ce côté-ci, ainsi que de l'autre côté, où on a l qui est L-Nude, L-Nude, je sais plus, on va dire l -nude. Donc on a l -nude qui est rétroéclairé. Tous ces boutons, on peut les paramétrer, également les LED et la sensibilité, on peut les paramétrer sur un logiciel que... Empire Gaming fourni sur leur site, vous avez juste à télécharger le logiciel et vous pouvez régler les lumières, l'intensité, euh, tout ce que vous voulez. Donc voilà pour la souris, actuellement mon clavier c'est un Empire Gaming, c'est un K900, que j'avais acheté 29, 25€ euros à peu près. Et franchement il est vraiment cool, j'adore les LED et tout. Bon allez on va pas pleurer, on continue avec le clavier. Donc voici le clavier Eldon, il est vraiment sympa. A l'arrière, il est bleu ciel. Et à l'avant, voilà, il est tout noir. Mais bien sûr, on pense qu'il y a des LED derrière tout ça. Hein je vais vous avouer quelque chose. Euh, quand j'ai acheté ce clavier, j'ai pas du tout regardé les spécificités, etc. J'ai pas voulu me spoiler, en fait, pour avoir vraiment la découverte. Et là, clairement, moi, étant un grand utilisateur d'ordinateur portable, je retrouve quelque chose que j'apprécie. Le clavier, il fait pas trop bon Parce que quand on a des claviers comme ça... Pas forcément agréable pour les gens autour, mais moi j'aime bien jouer avec des gens autour, c'est bizarre. <rire> Et du coup là vraiment, on a un clavier qui fait mais vraiment pas de bruit, donc c'est vraiment un très bon point. On a également, j'ai vu, par contre ça je le sais, on a un logiciel qui permet également de gérer euh, les LED, je crois de paramétrer des touches. Je vous en dirai un peu plus tard dans la vidéo, un peu plus. Du coup, voilà, je suis très surpris et je suis très content également. On va tout de suite le brancher juste pour voir euh, les LED. Et dans une deuxième partie de la vidéo, on regardera un peu plus le fonctionnement euh, du clavier et de la souris au niveau logiciel, mais aussi euh, matériel, etc. Attention, je branche Sympa, hein Bon, pour l'instant, il est en rouge. Déjà, est-ce qu'il marche Bah oui, il marche con. Mais en tout cas, on a les touches qui sont très agréables à utiliser, c'est-à-dire euh, volume, etc. Le Winlock, c'est-à-dire qu'on peut en fait venir euh, loquer la touche Windows pour que celle-ci euh, ne marche plus. Imaginons qu'on est en jeu et que ça fait faire exprès, on appuie sur la touche Windows et bah ben, là, ça ne revient pas. Ok, je vais me trouver... Pour vraiment s'amuser, c'est ça que j'aime bien, découvrir un petit peu tout. Donc ce clavier, je vais le tester pendant quelques games et je vous donnerai mon avis ah ouais. Donc voilà donc j'ai passé plusieurs heures à jouer Donc on va voir un petit peu les spécificités de ce clavier J'ai pu un petit peu mieux l'appréhender Donc tout d'abord les cales arrière En fait on a deux possibilités On a soit les grandes et je me suis fait avoir en début en fait J'ai mis les grandes et je me suis dit c'est un peu haut pour moi, j'aime bien quand il est bien plat. Et j'ai découvert qu'en fait, il y en avait des plus petites à l'intérieur qui étaient cachées. Et du coup, bah voilà, on a des plus petites. Donc on a trois hauteurs disponibles. Donc à plat, un peu surélevé et très surélevé, on va dire. Et du coup, voilà, ça déjà, pour moi, c'est un gros point. Parce que justement, sur le K900, c'est ça que j'avais remarqué. On n'a que deux hauteurs possibles. On a soit donc à plat, soit les cadres relevés. Et c'est tout. Donc ça, franchement, c'est très bien. Le deuxième gros point positif sur ce clavier, c'est... Les touches, elles font aucun bruit, presque aucun Contrairement au K900 Donc ça me permet de comparer à deux différentes gammes de produits de chez Gaming On est vraiment sur des touches euh, très calmes Genre ça fait pas énormément de bruit Moi qui avais l'habitude d'entendre dans mon casque puis un H400 de Empire Gaming également Mes touches, bah là j'entends plus rien euh, Du tout donc c'est vraiment très agréable. Ça peut peut-être gêner un petit peu de rien entendre, mais c'est quand même mieux. En plus, la sensibilité, enfin je veux dire le toucher, le ressenti du toucher, c'est complètement différent et c'est très agréable. Vraiment, ça, ça me plaît beaucoup. On a la possibilité sur le logiciel de mettre les LED à 0%, 50%, 100% ou alors en mode respiration. Pour ma part, un petit 50%, c'est vraiment très bien. Ça ne bouge pas énormément parce que vraiment le 100%, waouh, il déglingue au niveau des touches, toujours, sur le côté, on a 5 touches qui sont paramétrables. De base, elles sont paramétrées sur des contrôles et contrôle quelque chose, vous pouvez voir ça sur le logiciel. Vous pouvez les modifier également vous-même. Donc c'est très pratique d'avoir 5 touches sur le côté dont vous pouvez associer ce que vous voulez. Donc le logiciel est vraiment très pratique, on peut paramétrer les macros, la lumière, euh, également changer de touche. Par exemple, si on veut que la barre espace fasse un... Une lettre ou je sais pas quoi, on peut vraiment le faire Malheureusement j'ai remarqué un petit défaut au niveau des touches C'est qu'en fait si on est un petit peu abaissé par rapport au niveau On va avoir l'impression que les touches sont moins lumineuses et moins prononcées Elles auront un peu plus de mal à être vues que si on était au dessus Et donc c'est un petit peu gênant En tout cas je voulais remercier Empire Gaming Parce que sans eux je pourrais pas faire ces vidéos où Je vous présente voilà, des claviers, des tapis de souris, des souris, des casques etc Donc merci à eux, c'est grâce à eux tout ça je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez en bénéficier. Sur Twitter, je vous fais gagner une souris n de chez Empire Gaming. Donc le lien est dans la description. Donc toutes les indications pour le concours seront sur le tweet. Alors donc je vous invite à y aller. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, on est une je sais pas combien. <rire> N'hésitez pas également à aimer la vidéo, à la partager, à la et à vous abonner si elle vous a plu. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut